Ah, bonne année! Bon, j'ai profité de ce petit moment de fête pour faire le montage d'un événement auquel je suis allé en fin novembre 2019. Les rencontres Monnaie Libre, donc c'est des gens de la communauté Monnaie Libre qui se rencontrent tous les six mois. Et cette fois-ci, c'était à Toulouse. C'était vraiment très cool et c'est un peu plus concret que ce que je fais d'habitude des vidéos théoriques de comment ça marche, la, la, la théorie économique, toutes ces choses-là. Les rencontres Monnaie Libre, c'est un moment d'échange euh, où on peut déjà acheter et vendre des trucs, mais aussi d'échange sur bah, qu'est-ce que font chacun, les développeurs euh, qui travaillent sur des projets euh, comme des applications ou le, le système, un peu le, le cœur du système, euh, mais aussi les gens qui font de la communication, de l'événementiel, enfin voilà, toute une panoplie de, de gens qui sont au top et qui, euh, qui font avancer la communauté. Et donc, je vous laisse regarder les images. Deuxième journée des RML 12 Ouh. Non, 14 14 Il y a un retard, le gars Tac Montez Dans le Happy Van Donc là, on va se diriger vers l'Union des Arts, qui est un lieu, un complexe où il se passe des concerts, des spectacles, des conférences. Et c'est ici que se sont tenues ces Rencontres Monnaie Libre, organisées par Monnaie Libre Occitanie euh, et quelques gens euh, un petit peu bizarres. Et, et on remercie beaucoup Monnaie Libre Occitanie pour tout son, toute cette organisation, c'était vraiment top. Je vais aller dans la salle où il y a toutes les conférences qui se passent, des conférences techniques, euh, jeudi et vendredi, et ce week-end, des conférences grand public. C'est parti Ici, c'est un peu l'entre des développeurs où il se passe des conférences techniques où les gens expliquent ce sur quoi ils sont en train de travailler et comment les autres peuvent contribuer. Et donc tous ces développeurs font ça de manière totalement bénévole et c'est grâce à eux notamment que euh, la monnaie libre peut exister. On a aussi des conférences qui sont plus orientées grand public où on discute de comment la monnaie libre fonctionne et aussi sous forme de jeu où on va expliquer comment ça se passe avec une monnaie dite « monnaie dette » comme, comme l'euro et comment ça fonctionne avec la monnaie libre comment c'est distribué de manière plus équitable ça réduit les inégalités, ce genre de choses donc ça c'est vraiment très ludique pour comprendre comment ça marche et derrière moi c'est l'endroit où on prend les repas donc il y a plein de nourriture euh, vendue en June Donc des pizzas, des salades, euh, des crêpes tout ça vendu en June pour 0€ euro. Ça fume ouais. Est-ce que les gars, est-ce que c'est meilleur en June ouais. Pour payer les repas, on scannait un QR code Pour faire ensuite un virement vers le compte des organisateurs de l'événement Une fois le paiement validé, ils nous donnaient en échange un ticket repas voilà, tout simplement. Le soir, on a eu un petit concert organisé par The Caribians et Seven Music. D'ailleurs, si vous voulez leur faire des dons, je pense qu'ils apprécieront. L'installation sonore et les lumières, c'était dirigé par Olivier Fontes, qui a une entreprise, et donc il travaille lui aussi en June. Euh, pour rester dans la note musicale, je suis aussi allé visiter le magasin Joliba euh, qui vend des percussions et de la lutherie. Ils font euh, des prix mixtes euro june Donc si vous achetez un instrument, euh, vous paierez 70% du prix en euros et 30% en june. Donc c'est quand même très intéressant euh, et ils ont euh, tout un tas d'instruments euh, vraiment, vraiment sympas. Donc je vous recommande d'y faire un tour à Joliba, à Toulouse, et vous pourrez faire mumuse avec ce genre de trucs. Et le dernier jour, il y a eu un grand marché sur lequel se sont vendus plein de choses, notamment ces magnifiques savons et produits cosmétiques. Euh, donc de Sandrine, de, des ateliers en herbe qui organisent aussi des ateliers pour faire ses euh, produits soi-même des vêtements d'occasion et tout un tas de choses que vous pouvez retrouver dans un marché classique il euh, y avait aussi voilà, des, des formations pour faire des massages euh, du pain au levain et euh, tout un tas de choses euh, vendues 100% en june Bonjour, mais qu'est-ce que tu en train de faire <rire> Je suis en train d'acheter des boucles d'oreilles pour ma mère. Du coup, nous voici. Alors montre-nous. <rire> les voici. Nickel. <rire> C'est génial. Voilà. Ok. Donc là, je vais faire le virement à Angel pour les boucles d'oreilles. Euh, je vais d'abord aller regarder mon compte, qui d'ailleurs c'est open, hein, vous pouvez aller vous faire plaisir à aller regarder euh, je trouve anne -Gaël via son QR code mais je pourrais aussi euh, la rechercher dans l'annuaire et donc je lui paye les 25 euh, dividendes universels donc c'est ouais, on exprime le prix en dividendes universels cette fois-ci et pas en June euh, et, et voilà merci beaucoup a la fin, c'était le moment des enchères euh, animées par Stéphane. Une belle affaire, là. une lampe euh, anti insecte à UV, 153 fois du jeu moustachu ouais oh oh oh si oui Ça c'est une lampe halogène de chantier, Alors, c'est un superbe disque dur euh, externe, magnifique piano en parfait état. 21 Jules à tuer. Ouais Donc magnifique frigo. Voilà, on peut voir l'intérieur. Vous voyez, c'est blanc. Voilà, c'est magnifique euh, Jules euh, doré. 3000 Jules. Deux fois. Il y a ceux qui l'auront ceux qui l'auront pas. <rire> sont... 3000 Jules. Trois fois Tugé Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'informatique, il s'agit d'une pièce de collection. C'est un des premiers ordinateurs grand public, personnel grand public, qui est sorti en 1992. Un ampli radio en 5.1, son surround, 2000 junes pour cette guitare, c'est donné à prix-là. Hein. Donné euh, 2000 junes pour cette guitare. Alors, superbe. 1000 junes, trois fois du jeu. C'est celui-là, c'est un fujitsu, pareil que les autres, voilà, même état. 3 fois juillet Oh, à conclusion Pour moi, CRML, c'était vraiment très positif, j'ai revu plein de gens que je n'avais pas eu depuis l'année dernière, et des nouvelles personnes qui étaient super motivées par le projet, ça, ça fait vraiment plaisir notamment des gilets jaunes qui commencent de plus en plus à s'intéresser aux projets euh, ce qui m'étonne pas parce que quand on comprend que l'euro c'est pas du tout dans notre faveur euh, bah on comprend vite l'intérêt de, de la monnaie libre et puis voir les projets qui avancent, les gens qui vendent de plus en plus de trucs j'ai trouvé que les prix avaient aussi vachement augmenté euh, peut-être parce que les affaires se durcissent euh, je sais pas en tout cas euh, je sais pas si c'est bien ou mal euh, mais c'est comme ça moi ça m'a redonné un petit coup de boost de voir des nouvelles têtes, des nouveaux projets et, euh, et je suis très content de, de faire partie de cette, de cette grande coopérative, n'est-ce pas euh, Ça fait du bien, ça, ça change un peu du, du monde où on, on, on voit qu'on n'est plus dans l'individualisme et qu'on essaye de faire des choses qui sont gagnant-gagnant, qui sont bien pour tout le monde. Euh, je sais que ça paraît tellement utopique, hein, mais, mais pourtant ça, ça se passe, ça se fait. Les gens font des trucs, les gens euh, se bougent parce qu'ils voient qu'on doit sortir de ce système-là. Et, euh, et moi, ça me... Enfin, ça me donne un peu d'espoir. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui vous permettra d'être notifié quand je sors une prochaine vidéo. Et notamment, je vais bientôt annoncer la sortie d'un podcast. Euh, je pense que ça va être cool. Et voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Euh, Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao